Bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti désherber le blé. le 743, j'ai mis des masses parce qu'il y a quand même 900 litres dans la cuve. et je voulais vous montrer un truc vous voyez ce petit pastiche il a été révisé euh, au mois de décembre et il sera re-révisé ils sont révisés tous les 5 ans je vous invite à aller voir la vidéo de d'Alex oui, montre comment ça se passe en fait le contrôle pulvérisateur. Il y a plein de d'essais qui sont faits pour voir si la pression marche bien, si les bus sont pas esquintés et tout le reste. Et je trouve ça très bien quand même qu'il fasse. Là c'est le deuxième contrôle, ça veut dire qu'il y a 5 ans je l'avais déjà fait et je l'ai repassé au mois de décembre. Et décembre 2023, on repassera le contrôle pulvérisateur. Pour voir euh, s'il n'y a pas eu de détecter des, des pannes qu'on peut pas voir euh, nous parce qu'il a un truc qui montre si euh, le débit est, est bon à chaque euh, endroit normalement nous avec le manomètre on le sait bon qu'est-ce que je désherbe ce matin ben là je vais vous montrer un loupé c'est au commencé du désherbage là le régras et comme je vous ai montré dans le précédent tour de plaine, ça, ce pied-là, si je laisse, il fera 500 pieds pour l'année prochaine. Dans le tournesol, où les poids, ça sera... non, ici, ça sera des poids, ça sera vraiment embêtant si on en met. Et sinon, vous voyez là, le désherbant d'automne avait bien marché, parce qu'il y en avait 100 pieds mètres carrés, et il n'en reste plus que 5 ou 6. Mais il faut pas les laisser. Comme vous voyez, j'ai un coinçon là. Je vais vous montrer comment je procède. Là, ça démarre à 12 mètres. Et à un niveau, là, il y aura plus que 8 mètres. Ce que je ferai en fait, c'est que je couperai un des tronçons. Parce que c'est des tronçons de 4 mètres. Et ensuite, au bout là-bas, il me reste que 4 mètres. Je couperai deux tronçons comme ça on fait pas de recroisement là ça, ça se voit bien où j'ai passé ça, ça a enlevé les gailles et là il ya encore les gailles comme ça on voit ce qui reste à traiter Parce que moi j'ai pas de gps mais bon j'ai à peu près les mesures qui restent et je coupe le tronçon au fur et à mesure voilà un exemple type là on n'avait pas mis en route c'est au coin de la chinte vous voyez un petit peu le régras qu'il y a, ça ferait du foin et ça serait vraiment dommage, on n'aurait pas de blé, parce que ça peut bouffer jusqu'à 50% du rendement. Comme vous voyez, même l'avantage avec ce matin là, les turicules de mer de terre. Vous voyez que le désherbant d'automne, tu pas la biodiversité. Et le blé tend. Il est en, en bonne forme, talage. Je fais ça, on est le 26 janvier. Il faut faire ça avant de, de mettre des apports azotés. Moi, comme je travaille en technique azote décalé, l'herbicide aura le temps de détruire les régras, parce qu'il faut savoir que les régras, ça adore l'azote. Enfin, ceux qui mettent de l'azote avant de désherber, c'est une connerie après le régras lui il prend toute l'azote et il est increvable là vous voyez encore ce gras là il était déjà à l'automne et il va pas repousser parce que comme il n'y a pas d'azote et que moi je la mettrai que fin février début mars ça dépendra du stade moi je le mets à port euh, et puis un centimètre avant, je dis que ça sert à rien ça économise euh, quand même pas mal d'affaires, je vous expliquerai ça plus tard. Là, on est rendu dans un autre champ. On avait fait que les, les chintes parce qu'il euh, y avait du régras dans les chintes. En plus il y a deux variétés. C'est La différence de couleur c'est les deux variétés. Je sais plus, j'ai pas en tête. Mais là c'est un témoin, enfin euh, un, un grand témoin, parce que on fait juste euh, le passage. Euh, le désherbage du printemps si on est vous voyez il ya des cannes de tournesol et vous pouvez revoir euh, ce que j'avais fait la semaine dernière le petit tour de plaine il ya une immense ce matin ben voilà celle là je l'avais pourvu elle nous a pas gêné à l'automne c'est si vous voyez le, le blé est joli mais je vous invite à revoir, je vous mets ça en fiche. Là, c'est un coquelicot des Véroniques. Enfin, vous pouvez revoir le petit tour de plaine que j'avais fait. Ça m'a permis, moi, de faire deux programmes désherbage un rattrapage, et celui-là, ici, là, c'est le premier passage. Voilà. C'est juste les raies gras, et vous voyez là-bas, là il là, y a des. Je vais essayer de vous montrer, il y a des petites taches. Ah, bah ici déjà, là. Là, vous voyez, il y a des taches, c'est de la folle avoine. Et là, c'était à l'endroit où j'avais pas désherbé l'an dernier le colza, et c'est une grosse bêtise je m'arrive avec euh, environ 10 à 15 euh, 10 à 15 sur la voie dans le carré dans un coinçon les, les petits champs c'est bien pratique alors là c'est le système de vanne comme je suis en, du, en 12 mètres j'ai 3 tronçons de 4 mètres là c'est pour vérifier c'est le manomètre pour vérifier la pression moi je monte à 2 bars 2 avec les buses bleues que j'ai et ensuite ça c'est pour être en fonction de travail que on tourne la manette pour euh, pomper l'eau et on a une crépine euh, avec une vanne euh, entière tour pour éviter que l'eau revienne dans notre cuve tampon. Parce qu'on on pompe dans une cuve tampon de, de l'eau claire, comme ça il n'y a aucun risque que, que le produit qu'on met dans la cuve aille ailleurs que dans cette cuve. Alors, ensuite, ouais, je fais la, les chattes et tout en premier et après là je reprends mes passages Donc pour l'instant ils sont pas pris alors là ce que faut que je fasse faut que je prenne euh, la deuxième pour être euh, à 7 km km/h et j'enclenche en avançant pour ne pas faire de recroisement on, en, on coupe les tronçons euh, et je coupe à chaque bout euh, avant de recroiser Bon, il faut faire attention aux cultures euh, qui sont à côté bon là c'est de l'axial alors il n'y a aucun problème ça va sur euh, l'orge et le blé et il faut que les, les rampes soient environ à 50 cm du sol pour que les buses se euh, de de 180 degrés pour qu'elles fassent une pulvérisation au top et là comme vous pouvez le voir et ben ce matin, il y a, a du la rosée. L'hygrométrie est à 90%. Il n'y a aucun brin devant. C'est vraiment top pour faire l'application. Euh, pour, pour augmenter l'efficacité, j'ai rajouté de l'huile, de l'huile végétale. Là, vous voyez là, il y a une petite pente. Là devant moi, il y a un petit rond. C'est de la à voile là, ce que vous voyez de assez épais. Et comme je vous disais, c'est surtout là-bas, dans le fond, là, vous allez le voir. Alors là, ça pote un peu. Ça botte un peu en roue, mais bon. Les conditions sont top on va en profiter. Euh des annonces de l'eau, euh, dans la semaine prochaine. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir au loin là. C'est l'endroit où on n'avait pas traité dans le colza l'an dernier. Et la voie est à 15 carré. Et déjà 5 carré ça, ça enlève 5 quintaux euh, de blé. Voilà pourquoi je traite euh, aujourd'hui. Et j'ai quelques régras dans la parcelle.